Étant dans l'immobilier, moi je trouve ça un, un, impensable de, de ne pas considérer ceux qui ne peuvent même pas se payer un toit, quoi. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça, c'est tout. Après, je sais que moi, quand, quand j'avais démarré, j'avais fait une, aussi une petite enquête dans la, dans la rue, savoir ce que les gens penseraient. Bon, c'était en général très positif quand même, mais il y a, y a aussi pas mal de gens qui se disaient, mais, vous êtes fous, c'est pas votre rôle, c'est ben pas votre rôle. C'est quand même moi qui définis moi-même, c'est quoi mon rôle, je veux dire, hein, voilà, et au contraire, je trouve que c'est notre rôle. Romain Détois, c'est une, euh, une agence immobilière, alors on fait que de la, que de la transaction, de l'achat-vente, hein, donc pas de location, ainsi de suite, et après ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a une transaction qui est réalisée, il y a une commission d'agence qui est payée.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 Parce, parce qu'il n'y a pas de pipeau aussi, enfin je veux dire, et parce qu'on fait simplement des choses qu'on aime faire. Point. Du coup, il a, je sais pas, je trouve que c'est plus honnête, même euh, par rapport à soi, puisqu'on on aime ce qu'on qu fait. L'argent, ça veut rien dire. C'est quoi ton but Moi, c'est des triches. Ça veut dire quoi être riche Les milliardaires, par exemple. À quoi ça sert d'être milliardaire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 Il y a un peu le côté, euh, tu euh, donne, donne un poisson, hein, je ne sais plus, c'est un proverbe, là, donne un poisson à quelqu'un, il va faire un repas, bah, apprends-lui à pêcher, il, il mangera toute sa vie. Il y a, il y a un peu ce côté-là, tu vois, c'est donner juste une pièce comme ça, quelque part tu te donnes juste bonne conscience, tu vois, j'ai donné quelque chose, toc, allez, puis, puis, puis va-t'en, tu vois. Non, non. Moi je préfère, euh, je ne donne pas, parce que quand il y a quelqu'un qui me, qui me demande, je dis non, allez voir tel ou tel, vous verrez, ils, ils peuvent vous donner à manger, ils peuvent euh, ci ou ça.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 on va perdre le côté humain de la chose, ça c'est sûr, sûr, sure. après tu vas te retrouver à travailler avec des gens qui vont peut-être faire ça, mais euh, juste, parce que l'immobilier, cette... il y a toujours l'image, on pense que l'immobilier c'est de l'argent facile et tout ça, c'est peut-être vrai pour les promoteurs et ainsi de suite, mais je peux te dire que nous, c'est pas de l'argent facile, Il hein. faut aller le chercher, hein. mmh. euh, c'est pas, si, pas si simple que ça, et le, la mentalité c'est vachement important, tu vois et développer un truc comme ça au, au plan national, ben, si tu n'y vas pas souvent pour voir comment ça se passe, il, comme, comment il travaille avec euh, la clientèle et ainsi de suite, ça va foirer, c'est sûr. Et moi, vu que je plus envie de faire ça, j'ai envie, envie de faire un truc plus euh, côté... Ici, on est bien, là, on va en faire une, une, une agence régionale. Voilà. On est ici, il y a déjà une équipe qui travaille, on va dire, sur Strasbourg. Moi, je vais continuer à, à développer, mes plus vers Colmar. On y aura une équipe qui bosse vers là-bas. Et ça suffit. Et on est tous là, on est proche des clients, on se voit tous. Enfin, moi, je préfère. Mmh. Alors après, OK, tu gagnes peut-être moins. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin de plus que ce que j'ai aujourd'hui. Au départ c'était 15%, mais on s'est rendu compte que ça pompait trop sur la trésorerie, donc on a, on a dû réduire. Donc maintenant c'est 5% systématique, ça peut aller jusque 15, si c'est une association qui nous donne un contact. Là on augmente... Euh c'est comme si c'était une commission d'apporteur d'affaires, on va dire. Et dans ce cas-là, on peut augmenter le don jusqu'à 15%. Et après l'histoire de, de reverser 5%, ben moi, par exemple, on a un budget com qui est, ben, qui est beaucoup euh, moins important que d'autres sociétés. Mais parce que moi, je préfère faire les choses différemment et après, du coup, être recommandé par les gens avec qui on travaille, parce qu'on les fait, j'espère, mieux. Et, et aussi euh, d'une façon peut-être plus, plus humaine, plutôt que de dépenser de l'argent dans de la pub. Et puis, parce qu'il y, y en a, c'est ça, hein, je mets le paquet sur la pub, même, même si je fais un euh, côté... Euh, un petit peu n'importe quoi, on va dire. Mais ça marche, ça marche, ça ramène. Il y, y a plusieurs façons de, de ramener des clients. C'est soit on fait les choses bien, ça c'est plutôt à l'ancienne, et c'est plutôt comme ça que je veux raisonner. Soit on fait les choses en grand, où on est vu, où on dépense, où on fait de la com. Mais à mon avis, ça, c'est toujours un petit peu au détriment de la qualité quand même, je trouve. Mmh. Les clients, ils vont venir parce qu'il y a un besoin. Alors, soit ils sont en recherche d'un appart ou peu importe. Alors, et on a l'appart, donc là, c'est vraiment le produit qui prime. Maintenant, si on est à deux agences à avoir le même, peut-être qu'ils vont peut-être plutôt nous choisir nous. Parce qu'il y a ce petit côté-là. Et par contre, après, avec la reco, là, c'est clair. Là, on te recommande. Mais en général, on ne dit pas Va chez Romain des Toits parce qu'ils font un don. C'est chez Romain des Toits, tu vas voir, tu seras hyper bien servi, tu auras même la vidéo tout. Et en plus de ça, tu feras même un don. Tous les gens qui sont dans notre fichier, on leur envoie l'info. Tu sais, s'ils recherchent un F2, on a rentré un F2, tiens, je t'envoie le, le truc. Ils cliquent dessus. Deux minutes, il l'a déjà visité. Ça lui plaît, ça lui plaît pas. Je me déplace, je me déplace pas. On élimine des, aussi beaucoup de trajets.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 Parce que du coup, tu as aussi moins de stress, tu as moins de... Parce que des fois, à, à vouloir trop faire, tu cours après quelque chose, tu sais même pas quoi. <rire> Je fais très très peu de pubs. Les pubs qu'on fait, c'est pour, pour vendre les produits qu'on nous a confiés. Tu vois. Mais des pubs pour baver toi, j'en fais peu parce qu'après, ça peut être aussi mal interprété. Tu vois. Oui. Donc c'est pour ça, c'est... Nous, on fait notre taf. De le faire sans, sans trop faire la Et, et après, c'est toujours pareil. Faire de la pub, ça serait pour quoi Pour qu'on ait encore plus de monde.